Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut sans en connaître finalement beaucoup au niveau de l'harmonie, eh bien embellir facilement son jeu. Alors je vais prendre un plan et je vais vous le jouer de une première fois et ensuite une deuxième fois et je vais simplement changer ma façon de l'approcher et vous allez voir qu'il va vous sembler différent et normalement plus agréable à écouter. Ce que je vais faire simplement maintenant, je vais utiliser la pédale de sustain, la pédale forte. Je vais jouer sur les nuances, jouer plus ou moins fort au niveau de mes touches. Je vais jouer un peu élastique, un peu rubato, c'est-à-dire je vais euh, parfois ralentir un peu le, le tempo. Et je vais essayer finalement d'apporter de la profondeur à mon jeu et de mettre en valeur chaque note pour que finalement et eh bien euh, ça puisse embellir et valoriser ce, ce, ben, cette suite d'accords pour qu'elle puisse dégager plus d'émotions finalement sans changer les notes donc j'y vais dans les aigus pour changer Alors vous allez me dire, oui, mais il y a, des, il y a quand même des jolies notes qu'on n'a pas vues ou qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire au niveau des accords. Bon, même si votre jeu est tout simple, rien que le fait d'utiliser la pédale, la sensibilité au niveau du, du toucher, donc jouer plus ou moins fort la note, jouer sur le côté élastique, essayer finalement de mettre de la profondeur et du relief à votre jeu, eh bien ça va vraiment apporter, ça va vraiment embellir votre jeu finalement, ce que vous, vous êtes en train de jouer. Par exemple, il y a des morceaux de variété française qui sont très très simples harmoniquement, et c'est voulu ainsi parce que ça, ça apporte un côté authentique, un côté euh, euh, sincère. Euh euh, C'est un petit peu comme si l'artiste se mettait à nu pour euh, eh bien, nous dévoiler finalement le fond de son cœur, le fond de sa pensée. Et pour ça, ça passe parfois par des harmonies très simples, parfois voilà, des, des choses vraiment toutes simples. Mais, parfois, mais, mais, pardon, mais, mais par contre, ça va rarement au détriment de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le côté un peu sensible, c'est-à-dire la façon dont on va jouer les notes. Si je fais par exemple... D'accord, que c'est super moche. Maintenant, la même chose. Alors, vous allez me dire, c'est quand même très bateau au niveau de l'harmonie, évidemment. Mais déjà, rien qu'avec un truc déjà un petit peu simple, pas super génial, ben, on arrive à embellir la chose. Alors, bien sûr, il faudrait quand même travailler un peu ça. en ajoutant un peu des arpèges. C'est-à-dire, au lieu de faire comme ça, on peut jouer un petit peu avec les notes, donc arpégier un peu différemment. Donc voilà. Il faut être un petit peu malin finalement quand on ne connaît pas trop euh, l'harmonie pour déjà, pour déjà mettre du relief à son jeu, en veillant à la façon dont on va appuyer sur chaque note, en ajoutant un peu de sensibilité, en utilisant la pédale forte pour apporter vraiment une, eh bien, quelque chose d'homogène au niveau du son, euh, donc euh, cette résonance-là qui va venir mettre du relief à votre jeu. Et créer un liant et un ensemble cohérent et harmonieux entre chaque note et chaque harmonie. Et puis, donc, le côté un peu élastique, donc, parfois, volontairement, je vais jouer un peu sur le tempo. Sans que ça soit chaotique au niveau du rythme. Hein.